je courais le semi-marathon d'Encore. C'est l'idée folle que Julie a réalisée il y a quelques semaines. Un défi fou de courir 21 km au bout du monde, d'autant plus quand on sait que Julie est à la tête d'une entreprise florissante élue à la CCI d'Arles et qu'elle a appris le jour de ses 30 ans qu'elle était atteinte d'une stade 4. Je connais Julie depuis quelques années, je l'ai toujours trouvée rayonnante, positive et ultra-dynamique. Loin de m'imaginer tout ce qu'il avait construite. Quand elle a terminé sa course, elle a posté sur Facebook un message parlant de ce défi et de sa maladie. Un besoin de partager son expérience, de libérer la parole et de montrer que c'était possible. Elle a tout de suite accepté d'en parler avec moi micro ouvert. Avec Julie, on a parlé entrepreneuriat, connaissance de soi, de contrôle et de lâcher prise, de rythme féminin, de la maladie évidemment aussi qu'elle considère comme son amie. Il y a beaucoup de choses dans cet épisode. Il y a surtout beaucoup d'énergie positive. Bonne écoute Je suis Julie, j'ai 36 ans, je suis euh, chef d'entreprise. Je suis agent immobilier euh, depuis, depuis 12 ans. Il y a 12 ans, j'ai créé ma première agence et maintenant j'en ai deux. Sur Avignon et sur Gravzon, au nord des Bouches-du-Rhône. Je suis élue à la chambre de commerce aussi, et d'industrie du Pays d'Arles. Première vice-présidente déléguée au numérique et chargée de l'entrepreneuriat au féminin. L'entreprise, c'est une vraie passion. Je ne voulais pas forcément créer une, une agence immobilière, je voulais créer mon entreprise. Je voulais être dans la maîtrise, de, dans, ouais, dans la, le choix et le luxe de, de, de mon planning, de mon agenda, de ma manière d'être et de travailler. J'ai jamais été salariée. J'ai ouvert à 23 ans, je venais de soutenir mon mémoire de master et j'ai ouvert six mois plus tard l'agence. Et maintenant, on est 11, j'ai 11 collaborateurs. Et j'ai une équipe formidable, je travaille, il y en a des collaborateurs qui sont avec moi depuis le début de l'aventure. Donc c'est notre bébé à tous et c'est une petite famille. Quoi. Et c'est aussi beaucoup de force et puis c'est très très beau de, de, de construire une équipe. C'est une de mes grandes fiertés de construire une équipe, une énergie, de, de voir grandir les gens, de grandir soi par rapport aux interactions que tu as avec eux. Voilà. Et d'avancer et, et ensemble, voilà, c'est vraiment ça. Je pense que je suis un manager quand même. Je ne suis pas un agent immobilier, je suis un manager. J'aime mon métier parce qu'il euh, qu permet d'être dans un moment euh, très, très important de la vie des gens. Et donc ça, c'est beau, c'est très chouette comme mission. Et je dis, je suis une entrepreneuse parce que, parce que euh, bah, chaque mission, enfin, chaque, chaque engagement que je prends, c'est lié à ça. Mais euh, voilà, je ne suis, euh, suis pas réduite à être un agent immobilier ou euh, une élue de chambre de commerce ou, euh, ou autre chose, je suis une entrepreneuse. Il y a eu des moments où, où mon entreprise m'a semblé être une charge hein, parce qu'on a des soucis. Euh, voilà, comme tout chef d'entreprise, ça n'a pas été que du bonheur. Mais, euh, mais ouais, on a, on a du temps pour soi et c'est nécessaire. Voilà. Après, tous mes engagements, c'est aussi... Euh, je découvre, je suis engagée, j'ai toujours été engagée dans les associations de chefs d'entreprise, des choses comme ça. Et en fait, c'est juste passionnant. Euh, appelé ça, souvent, j'ai appelé ça ma drogue. À un moment, dans la tête d'un chef d'entreprise ou d'un individu qui porte un projet, il y a eu un feu d'artifice. Et, euh, et c'est un cadeau, quoi, quand une personne va te livrer l'histoire de son feu d'artifice, ben moi, ça me donne des ailes, quoi. ça me donne une énergie folle. Et, et du coup, il euh, y, y, y a le temps de l'entreprise où il y a les contraintes et difficultés. Il y a le temps de l'entreprise bonheur aussi. Et il y a le temps de l'engagement bonheur. Il y a le temps de l'engagement difficile aussi, parce que quand on est élu, on a des responsabilités. Mais euh, il mais y a quand même de, de beaucoup de, beaucoup, beaucoup de positifs. Quand on a trop de galères en tant que chef d'entreprise, des fois tu te dis, bah, est-ce que pour le même, les mêmes revenus, je ne serai euh, serais pas plus sereine dans, dans une entreprise En même temps, quand tu, euh, mon ADN, c'est d'être chef d'entreprise. Donc en fait, je ne m'épanouirais pas ailleurs, euh, parce que c'est dans mon ADN. Alors peut-être que dans ma vie, j'ai gagné moins d'argent que ce que j'aurais pu qu en, en étant salarié, mais en même temps, j'ai surtout réalisé mon rêve. C'est une vie. J'apprends la maladie, j'ai 30 ans, pour mes 30 ans. J'ai été opérée le 26 juillet et j'avais 30 ans le 30 juillet. Donc j'apprends cette maladie par hasard. Ça faisait 4 ans que j'essayais d'avoir un enfant avec mon ex-conjoint et ça marchait pas. Donc pendant deux ans, j'ai un médecin qui m'a dit que je travaillais trop et que j'étais trop stressée. En classique. Je voulais bien le croire parce qu'en effet, je travaillais beaucoup et j'étais stressée. En parallèle, j'avais un problème de positionnement comme chef d'entreprise. Donc dans cette période-là, j'avais pris quelqu'un qui m'accompagnait, un coach pro, qui m'accompagnait, qui m'a amené à travailler sur moi. C'était la première un peu, étape euh, là-dessus. Et c'est là que j'ai accepté aussi de dire, mais euh, ce médecin n'a pas le droit. De... Enfin, en fait, euh, ouais, peut-être, mais bon, il faut chercher quand même, parce qu'à un moment, ça ne peut pas expliquer, parce qu'il y aurait plein de femmes qui ne tomberaient pas enceinte Si trop travailler, être trop stressée, empêcher de tomber enceinte. Euh, donc ça m'a un peu éveillée, puis cette, ce monsieur-là euh, a fait le tour de mon entreprise et m'a demandé de travailler aussi sur moi pour améliorer mes conditions de travail et de vie dans mon équipe. Ce que j'ai euh, commencé à cette période-là, j'ai oui. vu un autre médecin qui a, qui a commencé à me dire bon, « ben, on va faire ça, ça, ça, euh, mais après peut-être que ce ne sera plus mes responsabilités parce que je ne serai plus capable d'eux. » Donc j'ai trouvé ça juste génial d'avoir un médecin qui peut te dire « je suis au seuil de ma compétence ». quoi. Ok, très bien. Donc, euh, cette dame-là, je ne l'ai pas vue beaucoup, j'ai dû l'avoir deux fois dans ma vie, mais j'en garderai un très bon souvenir parce que c'était la classe. quoi. Et elle m'a orientée chez un spécialiste de l'infertilité qui m'a dit, euh, au premier rendez-vous, m'a dit Bon, ma bah Julie, on va faire ça. Donc, ils m'a donné un traitement, des petites injections à faire pour tomber enceinte. Si dans six mois vous n'êtes pas enceinte, euh, j'irai voir. Parce que là, tout de suite, je ne peux pas aller voir ce qui se passe dans votre ventre. Donc, on fait ça et on se donne rendez-vous en juillet. Donc, en juillet, euh, j'étais censée rentrer le matin et sortir le soir. Je suis rentrée le matin et je suis sortie quatre jours plus tard euh, pour mon anniversaire. Et je suis sortie quatre jours plus tard et c'est surtout le réveil, je m'en rappelle très bien, c'est que je me suis réveillée. Et il m'a dit euh, Julie, vous avez une endométriose stade 4. Et je lui ai dit Quoi <rire> Qu'est-ce que c'est De quoi vous me parlez Et j'avais super mal, en fait, j'étais vraiment stone. J'avais super mal parce qu'en fait, en même temps, je découvrais que j'avais un espèce de drap en plastique qui, me coupait, qui, qui était planté dans mon ventre. Et là, il m'explique tout. Il me dit, bah, en fait, vous étiez au bord de la péritonite. L'endométriose avait rongé une partie de votre intestin. Donc, elle a rongé l'appendice que je vous ai coupé. J'ai été obligée de le faire parce que je ne pouvais pas vous refermer dans cet état-là. Et euh, ce qui explique votre douleur, parce que je vous l'ai fait à l'ancienne, parce qu'on n'était pas disposé euh, au moment de l'opération pour le faire à la manière contemporaine, light, tout ça. Ça va être compliqué. Vous avez une endométriose stade 4, c'est un des stades les plus élevés d'endométriose. Vous en aviez partout, sur toutes les parties gynécologiques, tout, partout. Donc, vous ne pouviez pas tomber enceinte avec cette pathologie. Et il m'explique, donc l'endométriose, c'est ben, l'endomètre tapisse votre utérus et tous les mois, quand vous avez vos règles, c'est ça, c'est l'endomètre qui saigne. Sauf que l'endométriose, ben, c'est cet endomètre qui a décidé de sortir de l'endroit où il doit être et d'aller se promener dans votre corps, Et sauf qu'il ben, saigne à l'intérieur. Donc ça explique des douleurs et en plus, ben, il se pose sur des organes et euh, du coup, il peut les abîmer parce que ben, ça nécrose, ça fait des adhérences. Ok. Donc ok, c'était juste Et on fait quoi en fait bah, Il me dit bah, déjà euh, L'idéal ce serait que vous me fassiez deux enfants d'affilée Je fais non, c'est pas tout à fait Tout à fait au programme C'était En plus ça, ça devenait compliqué avec mon conjoint Parce que euh, la vie euh, La vie d'un couple qui n'arrive pas à avoir un enfant Est quand même, euh, est quand même extrêmement euh, Compliquée euh, Même si ça faisait des années qu'on était ensemble était, euh, voilà, On était sur une période un peu Difficile Et je dis donc deux gosses L'un après l'autre, ce ne sera pas possible. Et il me dit sinon, après, ben, on, en gros, on vous donne un traitement qui arrête vos règles pour éviter que la première étape, ça va être qu'on va vous faire deux injections pour vous mettre en sommeil votre cycle, on va vous mettre sous mesnopause artificielle. Ok. Donc là, je sortais de mon réveil, j'étais en zone de réveil. Et, euh, et donc, euh, se passe tout ça. Donc Après, il y a eu des complications parce que j'ai fait une grosse piélo-néphrite, etc. Donc, euh, donc, ça a été un mois et demi d'arrêt que j'étais censée euh, j'avais dit au bureau euh, à demain <rire> et ils m'ont vu revenir mi septembre avant l'endométriose et avant d'avoir commencé à travailler sur moi j'étais une machine voilà créer mon entreprise, une deuxième, avancer, avancer, avancer, le petit couple, la maison, euh, programme d'enfant, etc. C'était euh, planifié comme, je, comme ça devait l'être, parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative que ce que j'avais décidé. Et là, en fait, euh, euh, c'était juste l'enfer, parce que j'étais totalement dans l'injustice, du coup. Puisque ce n'était pas juste, j'avais décidé autre chose. Euh, donc, il y a eu la colère, l'injustice. Et à un moment, je dis, de euh, toute façon, euh... il y a ma médecin qui m'a dit, c'est une maladie où vous pouvez tout essayer. Je vous donne l'ordonnance, je n'ai pas de recette miracle, vous pouvez tout essayer. On a d'excellents résultats en ostéopathie, on a d'excellents résultats. Il n'y a, a pas de limite, quoi. Il y a, voilà, allez-y. Et là, du coup, j'ai entrepris mon parcours de la médecine, des médecines alternatives. Je vais passer dans un truc où euh, je ne sais pas. Voilà. En parallèle, du coup, j'avais commencé à travailler avec un, un psy qui m'avait euh, donné des clés et il m'avait parlé d'un truc que j'arrive jamais, je ne sais pas si c'est l'élasticité ou la plasticité cérébrale. Mais enfin, le, les deux termes me plaisent parce qu'en fait, ça parle de l'agilité du corps, voilà, de la, la capacité. Et il m'avait expliqué qu'en fait, le corps, il a besoin qu'on prenne soin de lui. Et, que, et mine de rien, je savais qu'à un moment, je n'avais pas pris soin de mon corps. J'avais beaucoup nourri là-haut et en fait, j'avais sûrement oublié le, mon deuxième cerveau. Et donc, je me suis dit, ben, on va voir quoi. De toute façon, j'avais pas grand-chose à perdre. Ou je prenais un traitement qui allait quand même pas être très cool. Ou alors, je me lançais dans un nouveau, enfin, dans des découvertes qui allaient être plutôt intéressantes. Donc, j'ai choisi cette alternative-là. Alors, la première personne que j'ai rencontrée, elle s'appelle Monique. Et Monique, c'est une copine qui me dit, va voir Monique. Monique me reçoit tout de suite alors qu'elle ne me connaissait pas et qu'elle avait un « the agenda ». Et Monique, elle, elle me massait pendant des heures. En fait, elle me massait tout le corps pendant deux, trois heures. Et après, elle m'a dit « Bon, ben, je vous ai essayer quelque chose. Tous les soirs, vous allez vous faire des cataplasmes d'argile verte sur le ventre avec deux huiles essentielles. » Et j'ai fait ça pendant six mois. Et quand j'ai fait l'IRM euh, six mois plus tard, ouais, ça faisait un an, un peu plus d'un an et demi qu'on m'a découvert l'endométriose aucune, euh, aucune euh, aucun retour de l'endométriose aucune évolution euh, nickel enfin là où il m'avait enlevé l'endométriose je n'en avais plus donc euh, donc là c'était joie, joie donc j'ai continué comme ça après j'ai fait de l'ostéopathie la naturopathie euh, j'ai tout fait. enfin je, je suis un répertoire des médecines alternatives non j'ai découvert j'ai découvert juste des gens extraordinaires voilà. des gens avec euh, des gens euh, ouais, des, des, ça, c est, c est, cette maladie quand je dis c'est une amie, c'est pas c'est pas rien. Elle m'a donné l'opportunité de faire quelque chose que elle m'a donné l'opportunité de faire, de faire plein de choses que je n'aurais jamais fait si elle et moi on s'était pas rencontrés. Voilà. Et, euh, et c'est en ça que je dis que c'est une amie, c'est un cadeau, c'est un cadeau parce que parce que peut-être que peut-être que si elle m'avait pas alerté à un moment, j'aurais fait une maladie plus grave plus tard. On ne sait pas ce que, de quoi elle fait, fait l'histoire, Mais à un moment le rythme que j'avais. Il ne me convenait plus parce que j'arrivais pas, mais, euh, mais, euh, mais je ne faisais rien pour le changer. Quoi. Là, je l'ai changé avec, avec la douleur, etc., en douleur et, et compagnie, mais je l'ai changé, changé fort, quoi. Je l'ai changé fort et, euh, et j'ai je, je, découvert, enfin, quand tu quittes quelqu'un, tu te dis, mais mon Dieu, je... « ça va être la catastrophe, comment je vais vivre sans ce garçon ?» En plus, euh, c'était une histoire, je l'avais rencontrée, j'avais euh, 17 ans, quoi. Donc, c'était quelque chose qui, qui durait. Euh, et là, en fait, euh, en fait après, j'ai découvert euh, d'autres versions du bonheur, mais juste, juste cette maladie a été un cadeau. Vraiment. Jamais, jamais, ça m'a empêché d'entreprendre. Jamais, jamais. Après, euh, le quotidien de la maladie, quand je dis cette année, avec la récidive, tout ça... Là, il y, a, il y a un mois, ouais, il y a un petit mois, euh, on a signé avec le président de la CCI du Pays d'art, la charte de la mixité. Et donc, on était interviewé sur la mixité. Alors, je n'ai pas osé le dire à la tribune, mais, euh, mais c'est un sujet aussi, euh, notre rythme mensuel. C'est rigolo, mais euh, voilà, on a un président de CCI, le DG, ils sont au courant quand j'ai mes fluctuations mensuelles, parce qu'à un moment, je leur dis « Ah ben non, là, ça ne va pas être possible, en fait ». Et, euh, et c'est ça aussi, euh, travailler dans la mixité, c'est entendre qu'on euh, que n'a pas le même rythme biologique. Et, euh, et c'est intéressant aussi, de de, ça leur a amené aussi une nouvelle façon d'appréhender. Ouais, en fait, eux, tout le, tout le temps possible, ben moi, non. Ouais, il y a des moments où on est plus sensible, il y a des moments où, ben moi, il y a des moments où je ne peux pas travailler, quoi. Là, ces derniers mois, ça, enfin, ces dernières, les deux derniers cycles, ça allait, mais cette année, ouais, j'ai eu des moments où je ne pouvais pas travailler. Ouais où il bah, y a eu un rendez-vous, heureusement j'étais en binôme avec un de mes collaborateurs, je suis là, je m'en vais ». En fait, je, peux, je sentais mes jambes qui ne me tenaient plus, je ne sais même pas comment je suis rentrée chez moi. Euh, voilà. Mais là, là c'est stop, quoi. En fait mon corps il a dit stop, après je passe 4 heures sur coucher, puis après je vois comment ça, ça évolue, mais euh, c'est un, un peu compliqué quand Quand tu es chef d'entreprise, à la limite, heureusement que tu es chef d'entreprise, parce que tu le gères, je ne sais pas comment tu fais autrement. Avant, je jamais accepté de ne pas toujours être au top. C'est d'ailleurs pour ça, quand le médecin, il me dit euh, les douleurs que j'avais à l'époque, je pense que je les aurais aujourd'hui, je ne les supporterai pas. À l'époque, je prenais les mêmes cachets que je prends aujourd'hui, dans à peu près les mêmes quantités, Sauf qu'en fait, c'est juste, c'est juste sans commune mesure. Tu te dis, es au bord de la péritonite. Il me semble que les gens, dès qu'ils ont juste la petite crise, ils vont, ils vont. <rire> voilà, le, je dis, mais on, on m'a pas demandé si j'avais des douleurs et je l'ai pas énoncé parce que j'avais des douleurs de règles comme euh, des millions de femmes. Les premières étapes du parcours, ça a été euh, l'argile verte que j'ai découvert. Alors moi, je n'avais pas l'argile voilà, verte, mais dis donc. Euh, <rire> donc, j'avais euh, tout un protocole à faire. Et puis, à côté de ça, je faisais du sport. À côté de ça, euh, bah, je prenais soin de moi, je prenais soin de mon coeur, corps, de mon cœur, de mon esprit, de tout ça, pour que la machine se mette en route. Mais en fait, le seul, ma seule préoccupation, c'était moi. C'est comment, comment tu inscris que, que la course de la vie, en fait, elle part de toi. Voilà, tu peux vouloir donner beaucoup aux autres, mais si à un moment, c'est t'appauvrir en énergie, ton, ton, équipe, elle, enfin, ton équipe de vie, elle ne courra pas comme il le faut. J'étais très dévouée aux autres. Aujourd'hui, je le suis toujours, mais le, le, le principe, c'est savoir quel est le besoin. C'est ça que j'ai trouvé dans la course à pied. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce semi-marathon. Parce que, parce que tu ne peux pas courir une course comme ça si tu n'es pas centré sur tes besoins, à toi. Mon psy qui m'a dit qu'il euh, faudrait essayer le sport. Le sport, ce n'est pas trop, trop mon truc. Quoi, hein, voilà. Donc, je lui ai dit ok, je vais essayer la course à pied. Donc, euh, j'ai commencé la course à pied, puis j'ai vite compris qu'en fait, ça me donnait vachement d'espace aussi pour être beaucoup plus efficace, beaucoup plus productive. Et que quand tu as couru, euh, même si tu vas courir, euh, je sais pas moi, une demi-heure, ou... enfin, ça peut ne pas être grand-chose. Et puis, même si tu cours, tu marches, tu cours, tu marches, en fait, tu, tu te donnes de, de l'espace intellectuel pour être plus efficace après pour le travail, par exemple ou Plus efficace après pour ta créativité, plus efficace après pour, pour ton temps disponible devient beaucoup plus qualitatif. Tu, tu fais vraiment vraiment la notion de place. Et donc la course, j'ai commencé à courir et puis je me suis fixé une, je m'étais fixé un truc, c'était d'aller faire. Donc ouais, l'année d'après, j'ai fait la Sénégazelle au Sénégal. Donc on courait tous les jours de 9 à 13 km. On arrivait dans des écoles, donc on avait fait une récolte de fournitures, tout ça. Donc j'avais mis ce motif-là. J'avais dit, bon, je vais commencer la course parce que j'aurai la Sénégazelle à faire en février. Quand je vais avoir, quand je suis autour de mon cycle, de, de mes règles, je ne peux pas courir. Je ne peux pas courir. Je peux pas faire de sport. Je n'ai plus de jambes, quoi. Euh... Donc voilà. Après, ben, des fois je vais marcher, des fois j'en fais pas. Parce que j'ai aucune culpabilité à ne pas en faire, <rire> mais zéro, <rire> zéro, zéro, zéro. Et voilà. Et puis des fois, des fois je prends mes baskets, je vais juste courir 20 minutes parce que juste parce que la journée a été reloue et que j'ai besoin de ça pour, pour, pour l'éjecter. Pour Donc on me découvre 2013 en juillet. Un an et demi plus tard, on me dit bah il a, a plus rien. Donc j'avais commencé la naturopathie, le sport, tout ça. En février suivant, je vais euh, je fais la Sénégazelle, Ouais, c'était la février suivant. Un Jour, j'ai une copine qui me dit, une copine qui vit à Singapour, on va la voir en voyage. Et on était trois potes, et elle me dit, elle nous dit, venez, on se retrouve au, au semi du temple d'Angkor. Et là, je regarde et je fais, mais c'est quoi cet endroit de dingue? C'est tellement beau. C est, c est, c est, je, je connaissais pas, enfin, j'avais pas regardé le Cambodge, ce que c'était. Je dis, un jour, je ferai cette course. Sauf qu'en fait, j'en étais à courir 5-6 km, puisque les 13 km, on la Sénégazelle, j'ai couru jamais entier. Je, je, voilà. Et euh, je marchais en plus dans des conditions, dans les salles, et hein, les trucs comme ça. Tu, fais, tu, tu les fais pas. <rire> tu les fais pas. Donc du coup, je, je me dis, je me dis, un jour, je le ferai. C'était il y a deux, deux, trois, deux, ans, ouais, deux trois ans qu'elle nous dit ça. Et euh, nous, on se retrouve pas là-bas. Et, euh, et là, en janvier, je dis, bah, qu'est-ce que je vais me faire comme, euh, qu'est-ce que je me fais comme challenge en 2020, quoi 2019. Et, euh, et là, je fais, euh, bah, je vais prendre mon dossard. Je vais si j'y vais, je prends juste le dossard. Donc en janvier, j'ai pris mon dossard. Et toute l'année a été compliquée euh, par rapport à, à l'endométriose. Et j'avais ce truc dans ma tête qui trottait. Je savais qu'en décembre, j'avais euh, euh, cette course-là. Oui, non, euh, possible, pas possible. Et quand je suis rentrée de vacances cet été, j'ai dit ben, là, je vais le faire. Et là, j'ai mis tout en œuvre pour le faire physiquement. Si ce n'est qu'après, il ben, y a les, toutes les choses que je ne maîtrise pas. Donc j'ai beau mettre en œuvre, ben, j'avais pilate, coach sportive, la course deux fois par semaine, euh, le fly yoga pour être vraiment dans une bonne condition physique. Sauf qu'en début novembre, mon il me dit coucou euh, ben, Du coup, j'arrête tout. Quoi. Donc j'ai été arrêtée euh, trois bonnes semaines et, euh, et j'ai pris mes billets, je crois, mon billet d'avion, 15 jours avant de partir parce que j'étais pas sûre de pouvoir partir, et, et une fois là-bas, j'ai dit, euh, dit à mes proches, je ne sais pas si je le ferai, je verrai, etc., et euh, une fois là-bas, j'ai dit si, je vais le faire, parce que c'était euh, juste euh, l'endroit où le faire, et euh, et voilà et ça, a été, euh, ça a été une course juste dingue. Celui-là, il était vraiment pour moi, avec moi, tout, je l'ai fait, j'ai voyagé toute seule, tout ça. L'année dernière, j'avais fait le Népal comme ça aussi, toute seule, et je l'avais fait avec un guide. Le guide qui m'a amené c'est au retour du Népal que j'ai compris qu'il y avait un, j'avais un problème de rythme. Le guide, le guide au Népal, il, il est censé t'amener à un sommet, et c'est lui qui gère ton rythme. Lui, il peut le faire beaucoup plus vite, mais lui, il est censé gérer tes ressources pour t'amener à cet objectif-là. Moi, j'avais un problème, c'est que jusqu'alors, euh, je donnais, je donnais, je donnais, je donnais de l'énergie, et puis un jour, bah, plus d'énergie. Sauf que, en fait, c'est super mauvais. Et ça, en course, tu ne peux pas le faire. Et même quand je courais, quand je courais au Sénégal, par exemple, je courais, je courais, je courais, je marchais, je marchais, je marchais, je marchais, je courais, je courais. Je courais. Et du coup, tu arrives à la fin de la course, tu es épuisé. Ce qui ne m'est pas arrivé euh, au Cambodge, parce que j'ai tenu mon rythme et j'ai moi-même géré mon rythme. Donc ça, c'était un petit peu le, le challenge que je m'étais fixé. C'était arriver à me gérer pour aller au bout de la course, qui est une forme de métaphore de la vie et de son rythme de vie. Maintenant quand je mets mes baskets, je me suis aperçue lundi, j'ai mis mes baskets pour aller courir, j'avais une journée un peu rude. Je mets mes baskets et au bout de, tu vois, un kilomètre, ça doit être vers la fac, je me suis, je me suis, je me suis captée. En fait, j'étais en train de sourire. Donc en fait, quand j'enfile mes baskets, je me colle une espèce de banane sur le visage. Parce qu'en fait, je crois que pendant 18 km, puisque que les 18 premiers, je les ai fait faciles, pendant 18 km, j'avais la banane. Mais euh, la banane radieuse, quoi. je pense que les autres coureurs devaient me prendre pour une de folle. J'avais euh, euh, dit à, à beaucoup de gens que j'aime, très fort, euh, de penser à moi. Je commençais à courir à 5h30 du matin, heure locale, donc 23h30 ici. Et j'avais dit aux, aux gens que j'aime, pensez fort à moi à ce moment-là. Et au premier kilomètre, d'un coup, j'ai été saisie par l'émotion, comme si je recevais tout l'amour que tout le monde m'envoyait. J'ai des copines folles qui m'ont dit « Mais moi, je vais dormir en basket de toute façon. <rire> » Et en fait, j'ai reçu tellement d'amour que, que ce, ce semi s'est euh, passé. Enfin, euh, je, je, je n'ai pas souffert, quoi. Je n'ai pas souffert. Si, j'ai souffert euh, 20-21, on dirait que j'ai cru j'allais mourir, évidemment, l'exagération exagération absolue. Mais euh, j'ai commencé à en chier parce que je me suis dit « Il m'en reste un, il faut bien que je, je sois en difficulté à un moment. » C'était là, mais euh, tout le long... Je... Et puis je prenais les gens, que... enfin j'interpellais les gens que j'aime et j'entendais leur... la sonorité de leur voix et, euh... et, et me, me parler, m'encourager comme ils savent le faire au quotidien. Et en fait, c'était juste magique quoi. Au 18 e je suis arrivée, j'avais noté que le 18 e c'est le temple que je trouvais le plus beau devant lequel je serais. Et là je me suis pris une photo et ma mère me dit mais t'es fraîche quoi. C'est ça que j'ai fait. Selfie. et j'étais bien, j'étais bien, tu, tu parles, tu cours, tu as des flèches, ah, le temple de ça, le temple de ça, tu as des petits gamins qui seront là, les mains tendues pour taper dans tes, dans tes mains, tu es au milieu de la nature, c'est juste magique. quoi Comme j'ai capté ça, chaque fois que j'en filme mes baskets, je me marre maintenant, carrément. Donc hier, j'ai euh, retrouvé ma coach sportive et, euh, et on a ri pendant une heure parce qu'en fait, je racontais l'histoire de mes baskets. Et que et Du coup, ça me met dans un mood totalement différent, mais c'est euh, assez, assez plaisant. Euh, là, tu, tu survoles un peu. enfin voilà. Après, tu es vite dans la vie. Hein. J'ai euh, atterri mardi, mercredi, j'étais au conseil régional, jeudi, j'étais à l'agence. Bon, voilà, donc, euh, donc après, tu, tu, tu, tu, tu emmènes ta vie avec ça. Mais avec un côté, euh, un côté euh, recul, un côté... Euh, je, suis, euh, je suis vachement enrichie, quoi. Je l'ai fait. Je l'ai fait je suis super fière. Je sais pas si je suis... Je crois que je suis très, très fière de l'avoir fait. Mais je crois que je suis très, très fière d'avoir appris une semaine avant que j'avais guéri l'endométriose. Parce que ça, c'était le, le, euh, le cadeau. Le cadeau, le cadeau, le cadeau. Il reste un petit foyer, mais c'est enfin, compliqué, ça fait plus de 6 ans que je Mais là, j'avais dit, quand je suis sortie du, de l'IRM pour, euh, pour l'année dernière, j'ai dit, je m'en occupe. Voilà. Un an après, euh, c'était occupé. <rire> c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'entrepreneuse. Euh, ben, j'ai une boîte à outils à mon service, qu'est-ce que j'ai besoin Qu'est-ce que mon corps il me réclame il y a des trucs sur lesquels je ne je, je retournerai pas. Il y a des trucs sur lesquels, euh, oui, j'ai découvert au fly yoga, mais est, je ne comprenais pas. Quand la prof disait « Allez, on se met la tête en bas », on aurait dit que tu m'avais dit « On est à Disney ». Tellement j'étais contente, et en vrai, mon ostéo m'a expliqué. Elle me dit que l'endométriose crée des adhérences qui t'appellent les organes vers le bas du ventre. Tu te mets la tête en bas, tu leur donnes de l'air. C'est idiot quoi comme truc. Mais en, en même temps, je, savais, je devais savoir intuitivement que ça me faisait du bien. Alors du coup, j'étais trop contente quand la tête en bas, j'étais la plus heureuse du monde. Voilà. C'est faut s'écouter et prendre soin de soi fort. On a, on est un bel architecte de notre corps et à ce titre-là, euh, il faut faire gaffe quoi. L'endométriose, elle peut revenir. D'ailleurs, elle est revenue l'année dernière. Donc euh, du coup, elle, elle, elle peut revenir bien sûr, bien sûr. Charge à moi de c'est une amie, si tu ne la vois pas tous les jours, c'est pas grave. Quoi. Tu t'envoies un texto de temps en temps pour te rappeler qu'elle existe. Mais c'est euh, le genre d'amie qui est euh, là, quand elle doit, signer, elle doit tirer le signal d'alarme, charge à moi de plus avoir d'alarme à, à tirer. Quoi. Charge à moi de, de, de continuer à travailler sur euh, les points où je sais que je peux être euh, en délicatesse. Le rythme, la notion de rythme est vraiment... Euh, est vraiment, vraiment essentiel, je pense. Il y a un terme que je trouve toujours bizarre, c'est combattre la maladie. C'est de ne pas être en guerre avec ça. C'est de, pas, de de pas. Il y a une espèce de lourdeur en fait autour de cette maladie. voilà Parce que déjà, on parle d'un truc dont on ne parle jamais les règles des femmes. Euh, et puis après, après il, y a, il, y a, il y a une lourdeur, ouais. il y a un truc, il y a la question de la fertilité autour de ça. Et en fait, euh, ben, j'ai plein de témoignages de femmes qui, avec lesquelles j'ai partagé qui te parlent de leur maternité et de tous les messages qu'elles ont eu avant d'être maman de « tu ne seras pas maman euh, ». Sauf qu'à un moment, voilà, c'est un petit peu ça que je dirais. Il faut, euh, il, faut, euh, il faut se faire confiance très très fort et pas se battre contre soi parce qu'on ne peut pas se battre contre soi. Il faut se battre avec soi parce que l'endométriose, dire que c'est une amie, c'est un petit peu exagéré. Mais c'est pour dire, c'est pour dire à un moment, tu peux lui parler. Moi, je lui ai parlé à l'endométriose, je, je lui ai dit « j'ai plus besoin de toi là, ça y est, ça y est, euh, c'est bon. Libère-moi de, de ça parce que j'ai plus besoin de toi. » euh, Et enlever cette chape, voilà. Et si tu te fais confiance, tu sais que ton corps, enfin euh, moi quand on m'a eu dit « t'inquiète pas, tu pourrais être maman euh, », mais en fait, c'est pas un sujet, euh, c'est pas un sujet, voilà, je j'ai je, je, pas eu peur de ça. Mais par contre, après, bah, ça, je pense que c'est lié à la douleur, mais ça crée, ouais, ça crée des chapes Je dirais, je dirais qu'il faut se faire confiance et prendre soin de soi très fort. Et pas être en, en bataille avec soi. C'est pour eux, mal, pour toutes les maladies en fait. C'est hyper angoissant, donc il faut aussi penser à ceux qui entourent les malades. Et c'est pour ça qu'il faut enlever cette lourdeur sur cette maladie. Et que c'est super bien qu'on en parle beaucoup, parce que finalement, ça, ça va alléger des esprits. Et puis, oui, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Il y a des peurs qui sont... Qui sont, qui sont enfin, pour l'entourage, il y a des peurs qui s'installent qui avec la pathologie, quoi. Tu n'as pas, pas, pas une notice, quoi. On te dit... Euh, déjà, parce que c'est lié à la douleur et que chacun a euh, enfin, un contact particulier avec cette, cette notion-là et ses ressentis. Et puis après, euh, après, selon où elle se pose, elle peut aller partout, quoi. Elle peut aller partout, donc euh, selon où elle se pose, voilà. Euh, ouais. Moi, je, je, je me suis vue, il y a eu des périodes de grosses douleurs où je me suis arrêtée. J'étais au volant et je sentais mes larmes qui coulaient de douleur, où tu es obligée de t'arrêter, quoi. Donc, ouais, c'est super, euh, super dur euh, de l'appréhender, de l'expliquer, comment tu veux que j'explique ça ah. hein Tu sais ce que c'est d'avoir mal jusqu'à avoir les larmes aux yeux, ok ben ça, ça peut être ça tout le temps. Et puis, il y a des mois, ça peut très bien se passer. Voilà. Euh, j'ai l'impression que chaque femme vit la maladie différemment. que euh, La chance que j'ai eue, c'était d'avoir des soignants très bienveillants et très à l'écoute de ce que je pouvais euh, imaginer comme solution. Et c'est une maladie qui ne se soigne pas. Elle ne se guérit pas. Elle se, elle se gère à peu près, mais elle ne se guérit pas. Alors, l'autoguérison, c'est quand même... Euh, un bon début pour la guerre. Hmm. Donc là, j'ai pas fixé d'autres objectifs, mais bon, on n'est pas, <rire> on n'est pas à l'abri que ça me, ça me, ça m'arrive, mais bon, enfin, je suis, je suis assez contente de ça et, euh, et ça a nourri pas mal de choses. Donc pour l'instant, ça va. Maintenant, j'ai envie, euh, si j'ai envie, euh, si, si. En plus, c'est pas vrai euh. donc, du côté de l'entrepreneuriat surtout. Maintenant que tu le dis. <rire> Mais je te, je te tiendrai au courant, je te tiendrai au courant, mais euh, si, si, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'idées. Aujourd'hui, je dirais que c'est ce voyage au Cambodge, voilà. c'est l'image, c'est ce, ce site d'encore qui est juste extraordinaire. Ouais, je pense les couleurs. Il y a, il y a un temple, là encore, parce qu'il y a plein de temples sur le site encore. Il y a un temple, encore, où des, des visages ont été dessinés avec les pierres. Donc Et en fait, tu as l'impression que les pierres ont... enfin, que ces visages sont, sont vivants, enfin, qu'il y a une sorte de vie dans la pierre. C'est juste... <rire> voilà. Et ça, je pense que ça restera l'inspiration. Après, si... il y a un livre que j'ai lu avant de partir qui s'appelle « Kilomètre zéro » que j'ai offert plusieurs fois et qui se passe au Népal alors je sais pas si c'est parce que le Népal ça me parle mais ça c'est un chouette c'est un chouette livre à, à découvrir donc ouais les, les, le voyage et le voyage dans les livres si on peut pas prendre l'avion un grand merci Julie d'avoir accepté de partager ton histoire avec moi et de m'avoir prêté ton esperluette kilomètre zéro tout comme toi, je pense que la clé est de s'écouter réellement, de prendre soin de soi en connaissant son rythme et les besoins de son corps. Pas toujours évident quand on se laisse embarquer par toutes les sollicitations de la vie. Mais puisque nous sommes en janvier, c'est peut-être l'occasion de se poser et de prendre comme bonne résolution de l'année de s'écouter un peu plus. J'en profite pour vous souhaiter de passer une très belle année 2020, que cette année soit inspirante, joyeuse, pleine d'idées folles à réaliser, à son rythme bien sûr, et de podcasts à écouter. N'oubliez pas de parler d'Esperluette autour de vous, de partager les épisodes sur vos réseaux sociaux et de mettre des étoiles sur vos applis de podcast préférés. À une prochaine, je l'espère, Luette, évidemment Esperluette. Esperluette.